Salut les regardez, regardez, mon frère va se marier et on voulait juste partager avec vous euh, tout le stress de la mise en place, c'est la veille du mariage de mon frère. Et euh, voilà, je vais vous l'amener, vous allez voir, il est stressé, mon frère, il est stressé, il va se marier, c'est dommage parce que bon, se marier, pourquoi faire ça Voilà, il, il est là. Donc là, là je, vous, je vous présente, je vous présente Gaëtan. Ah Gaëtan, bon là il est pas beau hein, mais non, demain normalement il sera un petit peu plus beau Bah je suis pas sûr hein. Bah je Et me, me raserai peut-être Voilà, voilà, un peu nerveux De quoi C'est pour internet Bah oui mais ça C'est pour toutes les femmes qui te regardent Nerveux pour Bah demain tu te maries quoi Ah bon Ah c'est pas pour toi <rire> <rire> Un peu, un peu Un peu hein oh, Mais il y a la famille donc donc va Oui malheureusement, c'est nous qui faisons ce mariage ah, Moi je bosse, ah, je en moi, bosse dur là J'ai mon chaleur Le seul qui bosse dur c'est encore lui hein c'est normal, c'est son mariage. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et il y a ceux qui pensent et ceux qui agissent. Voilà. Exactement, comme d'habitude. Et on ne va pas dire qui c'est qui pense et qui c'est qui agit. Ça se voit ici. C'est ah. encore une fois le petit nègre qui bosse. Ah. C'est toujours la même chose ici. C'est lui qui l'a dit. Hein. <rire> et encore dans le <rire> donc euh, vous verrez demain, les mariages sont, sont, sont, font partie des moments, euh, des moments euh, bien particuliers de la vie. Voilà, donc là, ça passe en du décor. Et là, il y, y a maman, là. Il y a maman. Il y a maman qui est fatiguée. Je vous dis, euh, simplifiez-vous la vie. Et, euh, et à demain. Ciao, ciao.